C'est la prochaine fois Office. Je suis la père! Je suis le Mon Je suis la père! Je suis le Je suis Ras yeah I'm not Prince Fabien, Est-ce que je peux rappeler également G-File, Maté, que vous avez Vous votez. Vous votez Vous votez Vous votez Vous votez je la la pomme. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Il est c'est, y la On la conquête. pour la petite histoire son père a chanté dans l'orchestre de la légende et ce soir si la légende est debout c'est pour dire à quel point tu l'as honoré, tu as honoré ton père je peux le deviner à travers à travers son attitude ce soir applaudissement l'histoire c'est pour dire à quel point que Confi Olomide est une légende le père de ce monsieur, de ce candidat a chanter pour Confier le chanter a chanté dans l'orchestre de Confier -le Et ce soir, les lésons des êtres c'est une histoire de génération. Ce monsieur assis là, est en train de voir traverser toutes les générations. On vous dit que la légende est parmi nous. Il a vu chanter son père, ce soir il voit chanter son fils. Applaudissements pour la légende. Votez pour Votez pour, pour ça va être compliqué la légende vous demande tout de suite d'oublier le chapitre Prince Fabien et l'hommage parce qu'il y a également notre candidat j Matete qui n'a pas des de sa prestation vous en direz un peu plus revenons donc dans votre pot de jury j Matete interprété congolais le taboulé Kichasa ça? les amis les jeunes applaudissez pour Matete J'y vais, Matete tu es brave tu chantes juste. Tu as le sens du rythme. J'ai aimé j'ai aimé quand tu as dansé avec la, la danseuse de tout à l'heure. Vraiment, merci. Euh, je ne voulais pas t'offusquer, mais comprenez comme disait... comprenez mon émotion. J'ai là le digne héritier du quartier latin, le fils. Le fils. Le fils, le fils de celui qui a été choisi, rappelez-vous à la Fikine, lors des 32 ans du quartier latin, comme le meilleur chanteur du quartier latin de tous les temps. Et son fils est là. Babia Prince. Il y a un orchestre qui existe qui s'appelle Quartier Latin. Applaudissez pour le prince. Plus fort, plus fort, plus fort. Avec Jacob Jé, il y a la concurrence. Et puis avec... Comment l'annonce Canalise, Canalise. Le dernier, Canalise. Canalise, Canalise. Canalise. Canalise. Donc vous parlez de Jacob J, il y aura une concurrence avec Prince Grave. Et puis avec euh, celui qui a chanté Jean Goubal. Euh, Jean Goubal. Euh... Onésime. On Et puis avec le premier R. Kelly. Le premier RKLI. Shada, Ouais, shada. Non, mais vraiment, tous les enfants, tous les jeunes sont bons. Comme me pardonne, on me pardonne. C'est l'artistique, c'est l'artistique. Mais si Prince ne gagne pas, si Jay ne gagne pas, si euh, Onésime ne gagne pas, il y aura une bagnole parmi eux C'est le soir de la raison, applaudissements Pour Bravo, bravo Prince, bravo Et Zipa et Mat, je te remercie Bonne année après Mon année après Et voilà la carte de la mission Classe 2020 de OYO Quelle cuvée, quelle saison on vous parlait d'une édition spéciale pour les 20 ans de Bonacor, Pigma a mis le petits père dans l'écran. Le casting a été fait dans les 26 provinces. Toutes les régions sont représentées. C'est Monaco, Besson de la Génération, V, V, v comme voix, V comme virtuose, V comme volonté, malheur et surtout V comme Monaco. L'Église en même, chers spectateurs, je vous rappelle que vous avez donc 20 des films spéciaux. Voté Voté Prince Et maintenant, c'est pas le Oh, le temps que vous vous de vos élections, on vous rappelle combien vous votre Et suite euh, à la page de la pas c'est pas bien,